Donc, euh, on va commencer. Donc, euh, c'est la formule, 30, euh, atelier de 30 minutes, puis ensuite de ça, ben, question, on va aussi, dans la période de 30 minutes, euh, garder un temps d'appropriation de l'application avec Médéric qui va nous montrer comment euh, utiliser Icogram qui est un petit logiciel intéressant et sympathique euh, de plan euh, isométrique. Donc, euh, puis après, ben, 30 minutes, si vous voulez travailler euh, dans euh, icogrammes, si vous avez des questions sur les tâches, donc c'est cette formule-là euh, qui est euh, proposée. Donc, euh, comme je le disais, euh, on va voir ensemble, dans un premier temps, qu'est-ce que le plan isométrique, donc euh, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça marche en, en univers social. On va voir une application, en particulier icogramme. Aborder peut-être constellation de l'ours. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont au primaire dans le chat. Euh, peut-être juste nous le signifier. Puis, bon, évidemment, on vous donne des exemples de tâches là, qui euh, peuvent être utilisées en univers social au primaire et au secondaire. Donc, le plan isométrique, qu'est-ce que c'est? Bon, euh, on connaît la perspective. Donc, par exemple, si j'observe un cube, puis, bon, euh, avec la perspective et le point de fuite, bien, à un moment donné, si je prends les lignes, bien, ils, vont se re, ils vont se rejoindre avec, euh, sur, à l'horizon. Bon, bien, le plan, la perspective isométrique, c'est les lignes restent parallèles. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les, les, les, les faces du cube sont, ont la même proportion. Euh, puis bon, pour faire simple, dans le fond, c'est un peu une perspective faussée. Euh, puis bon, ça serait impossible avec une caméra, si vous voulez, de reproduire ça, parce qu'on a toujours une point, un point de fuite, fuite d'envie. Euh, mais c'était utile pour un certain nombre de choses, dont euh, au départ pour les dessins techniques. C'est-à-dire que, bon, quand on a une pièce usinée, euh, euh, donc euh, peu importe, ben, on a besoin de voir euh, les différentes faces de façon équitable ou euh, égale pour pouvoir voir. Bon, euh, par exemple, si je regarde mon téléphone et je le mets comme ça, il ben, y a des faces que je vois moins, tu sais, euh, et bon, on va exagérer ou on va faire en sorte que les faces, euh, que toutes les faces aient la même proportion. Euh, ensuite, c'était ré récupéré en architecture, en urbanisme et en graphisme, mais un peu pour les mêmes raisons, architecture et urbanisme, parce que ça permet vraiment de pouvoir voir le territoire, euh, parce que bon, ou en architecture, par exemple, j'ai une photo euh, de où j'utilise la perspective, bien, il y a peut-être un meuble, il peut-être quelque chose qui va cacher, si vous voulez, l'objet qui est derrière, tandis que là, ben. En représentant les faces euh, et de façon équitable, ben, euh, on vient fausser la perspective, mais en même temps, on vient détailler les, les différents objets qui sont là. Puis, de ben, façon très, très concrète, si vous avez joué à Zaxxon dans les années 80, ben, ça, c'est une perspective isométrique. Là. Donc, moi, je me souviens, un euh, petit gars, là, c je. je le premier jeu en trois dimensions qui a existé dans l'histoire de l'humanité. J'étais vraiment comme euh, ébahi par euh, cette possibilité-là justement de te promener dans l'espace. Mais en, en fait, c'est très 2D encore. Puis bon, euh, un petit peu plus tard, bien, si vous avez joué à SimCity, ça aussi, là, c'est un, euh, un plan isométrique. Toutes les faces sont, sont équivalentes, il n'y a pas d'effet de perspective. Donc, c'est vraiment comme dans ces exemples-là que vous retrouvez cette, cette vue isométrique. Donc, c'est une projection qui est particulière, c'est une projection qui est utile, on pense en géographie, euh, mais on l'a vu plus, plus particulièrement peut-être en urbanisme, mais euh, c'est aussi une projection qui est utile pour les élèves pour se faire une représentation, si vous voulez, du territoire. C'est utile. bon. Pour lire l'organisation du territoire, c'est aussi utile pour le schématiser, mais en même temps aussi l'interpréter. On va le voir dans différents exemples, tant au primaire qu'au secondaire. Donc, si je prends par exemple au primaire, souvent on demande à l'élève de lire l'organisation du territoire, comme dans ce cas-ci, la ville de 1905, Québec 1905 mais on peut en voir certaines caractéristiques, la perspective, on n'en a pas besoin nécessairement. Puis bon, les distances non plus peuvent être faussées, ça, c'est pas grave. Donc ça, c'est euh, une façon de représenter une société à une époque donnée, donc ça, euh, au début du siècle, tandis qu'on pourrait, euh, par exemple, la comparer ensuite avec une société plus des années 80, donc faire euh, une distinction entre les, les, les, les deux sociétés et voir c'est quoi le changement. Dans le fond, tantôt, euh, Médric va vous présenter une tâche euh, sur le sujet. Aussi, ben, il y a une application qui s'appelle, là, ici, on était, depuis tantôt, on est dans Icogramme. Donc, c'est des, des choses qui sont utilisées dans Icogramme. Euh, il y a aussi une autre application qui s'appelle Constellation de l'Ours, qui, justement, utilise cette perspective là isométrique pour euh, justement faire en sorte de créer des mondes. Euh, c'est un logiciel payant, celui-là. Puis bon, dans, euh, par abonnement. Et euh, dans l'application, il y a toutes les sociétés aux primaires qui sont vues. Au secondaire, bien, il y a plusieurs occasions hein, d'utiliser le, le plan isométrique comme euh, dans ce cas-ci, avec territoire agricole à risque, on l'avait utilisé pour une tâche sur euh, en programmation, mais euh, la production qui est ici, bon, euh, ça représente, ça illustre schématiquement l'organisation du territoire et même, ben, ça va sur l'interprétation, justement, avec les impacts, par exemple, des inondations, avec, euh, justement, les, les moussons, puis, bon, la, la construction, par exemple, de refuges là, pour essayer de euh, faire... en sorte. En sorte que ben, les, les impacts négatifs de l'environnement ne euh, soient pas trop euh, euh, importants sur la population. On a aussi expérimenté à la, au centre de services euh, scolaires de Laval sur le territoire industriel. Donc, ça, c'était le fun parce que je avec que les, les enseignantes, puis bon, ils trouvaient que bon, c'est un territoire qui est un peu difficile à voir avec les élèves. Et, ils trouvaient un peu euh, où euh, ils trouvaient leur approche qui ne qui, qui leur satisfaisait pas. Puis, quand on leur a montré le cogramme, en fait, on voulait valider avec les élèves euh, l'intérêt ou la l'apport du plan isométrique euh, en géographie. Ben, tout de suite, ils ont sauté sur euh, l'occasion. Puis bon, ça, c'est une production d'un élève. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on demandait dans la tâche, d'ajouter des éléments d'interprétation de l'enjeu. Donc, ce n'était pas seulement une illustration du territoire industriel, mais c'est vraiment les éléments qui composent l'enjeu géographique. Puis, bon, euh, aussi avec, euh, Minecraft, avec euh, le territoire énergétique, avec un exemple. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que euh, une enseignante, j'ai lis des savants, qui nous avait demandé euh, « je n'ai pas Minecraft » ou « je pas euh, tu vois, je ne veux pas m'investir dans ça. Est-ce qu'il y a une alternative à Minecraft? Puis bon, spontanément, j'ai pensé à Icogram Ico parce qu'il oui, y a une parenté entre les deux. Puis bon, euh, c'est vraiment euh, intéressant de pouvoir reproduire les éléments qui caractérisent le territoire agricole. Donc, on est plus dans la lecture dans ce cas-ci, tandis que dans la tâche avec Minecraft, on était plus dans l'interprétation de l'enjeu. Puis bon, euh, si on va un peu plus loin, ben tu sais, euh, on peut aussi varier les types de représentations avec euh, le plan isométrique et l'application Icogramme. Ça, c'est toutes des, euh, des, des illustrations euh, du territoire qui ont été faites avec icogramme. Donc, euh, comme on le disait tantôt, les distances, ben, ça n'a ça plus d'importance parce que, bon, si on veut relier des territoires entre eux, donc on a un exemple euh, à gauche là, qui présente le centre-ville et son moyen avec un certain nombre de choses. Donc cas ici, c'est le traitement des eaux, par exemple. Euh, où on peut illustrer une séquence, donc c'est intéressant justement, du, de, bon, de la ferme à euh, la maison euh, pour ce qui est du, euh, du transport et tout ça. Même chose pour les cartes schématiques, donc à l'intérieur de l'application, vous allez en faire une avec Médéric, donc vous pouvez faire, vous pouvez faire des petites cartes schématiques euh, qui euh, justement, euh, bon, c'est vraiment différent que faire de la cartographie, par exemple, avec Google Maps. Puis bon, d'un point de vue design, toujours, hein, il y a toujours quelque chose de design dans un plan isométrique. Là, puis bon, ça, je trouvais que c'est un exemple euh, actuel euh, qui, justement, par la carte, par le plan isométrique, c'est des personnes. On illustre une idée, on prend même position euh, au plan euh, politique. D'autres exemples euh, d'écriture, donc des situations d'écriture en français. Par exemple, si vous avez un collègue en, en français qui cherche une façon de mettre en situation concrète des, une, une situation d'écriture auprès de ses élèves, ben ça, ça pourrait être une façon de, de faire, sinon en sciences. Un collègue de sciences illustré par exemple, le cycle de l'eau ou, par exemple, justement, Stéphanie Roy au Collège de Tante, qui, avec ses élèves, a fait une présentation justement sur l'aspect la, la, l'univers matériel en sciences, donc le transport de marchandises, l'exploitation, tout ça. Donc, en gros, là, c'est ça le plan isométrique, ça ressemble à ça, ça c'est ça que ça mange en hiver. Fait que, puis, bon, euh, vous voyez peut-être déjà le potentiel euh, intéressant euh, d'utilisation en classe. Donc, Médéric, je te laisse la parole pour commencer à... avec ICOGRAM. Merci Steve. Donc, je on va vais... dans le fond, là, euh, pour celles et ceux là, qui veulent suivre avec nous mais sur la touche, euh, donc vous voulez monter avec moi un plan programme, je vous invite simplement à aller là, sur l'hyperlien que j'ai mis dans le chat, vous allez directement euh, sur le site, euh, puis sinon là, ben, on, vous pouvez suivre avec moi là, la, la création d'une carte, euh, puis si vous avez des questions sur le fonctionnement, s'il si y a des choses qui vont trop vite, on en parlera là, à la fin de la présentation dans la période d'échange. Donc, première chose à mentionner là, au sujet du vous avez peut-être déjà une bonne idée de ce que ça représente. C'est un logiciel de création de plans isométriques. Euh, on peut s'en servir autant pour faire euh, des schémas réalistes, par exemple de vie, de, de milieu, de vie, comme on peut s'en servir pour faire de la schématisation. On va regarder ça ensemble un peu plus en détail. Euh, les points forts d'écogramme sont les suivants. Dans un premier temps, euh, c'est un logiciel qui est accessible, euh, pas besoin de créer de compte, euh, quoi que c'est possible de le faire, pas besoin de télécharger de logiciel, ça, ça se fait directement sur le navigateur, euh, puis euh, c'est gratuit. Il y a une version payante, là, mais c'est vraiment pour les gens qui l'utiliseraient à des fins professionnelles. Là. Dans le milieu de l'éducation, ça ne se pose même pas là, comme question. Euh, les points négatifs, par contre, euh, en fait, le principal point négatif, par contre, on, on voir ensemble, là, que si vous êtes sur le site ou si vous regardez à l'écran, c'est en anglais, puis il euh, n'y a pas de version française, du moins dans le moment du programme. Euh, c'est pas vraiment un enjeu majeur, dans le sens où vous pouvez le passer dans un, une traduction intégré à votre navigateur, euh, ou sinon, euh, c'est quand même un logiciel assez intuitif, là, donc même si euh, vos jeunes ne maîtrisent vraiment pas l'anglais, euh, rapidement, là, ils vont quand même comprendre là, visuellement comment ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de texte à lire ou tout ça. Donc, une fois que vous êtes sur Ricogramme, euh, la première étape, en fait, bon, euh, c'est de créer un, euh, une nouvelle carte. Donc, si vous suivez mon curseur à l'écran, vous pouvez voir là, en, en haut, là, il y a comme un menu d'onglet. Euh, les trois qui nous intéressent, en cas présent, mon Home, c'est l'écran d'accueil. Designer, en fait, c'est euh, l'espace de création. En fait, le programme enregistre votre dernière création. Euh, donc, si vous voulez y retourner, là, euh, vous cliquez sur Designer, puis vous retournez à l'endroit où vous vous êtes arrêté. Puis, euh, Templates, c'est dans le fond, un euh, endroit pour créer euh, des cartes à partir d'un modèle existant. Puis, si vous voulez créer quelque chose de complètement nouveau, euh, mettons sur une feuille vierge, il vous suffit d'appuyer directement sur Get Started qui se trouve là au centre de l'écran. Nous, pour nos besoins, on va partir d'un template ce soir, d'un modèle. Mais ça va donner aussi l'occasion d'explorer un peu ensemble à quoi ça, ça ressemble. Donc, je clique sur Templates. Ça va m'amener en fait là, dans leur bibliothèque de modèles pré-faits. Euh, nous, on va, en fait, là aujourd'hui, euh, on va s'inspirer. L'exercice que je vais faire, c'est que je vais m'inspirer euh, un peu d'un exercice qui existe au récit en monde contemporain. Je vais m'intéresser au parcours euh, du chandail que j'ai sur, sur le dos pour comprendre l'impact de la mondialisation. Donc, pour ce faire, moi, j'ai décidé que je devais faire de la schématisation. Donc, je vais taper World dans l'outil de recherche. Et ça va me suggérer des cartes. Donc, je peux en prendre une, euh, je prends celle du centre, je clique dessus, et ça m'amène euh, dans euh, l'outil de création, l'outil de dessin d'icogramme. Donc, ce qu'il faut savoir, l'icogramme, en fait, c'est que c'est un peu divisé en trois grandes parties. Euh, la première chose, la première partie, c'est ce qu'on appelle la palette d'icônes. Elle est située à gauche complètement de l'écran. Vous pouvez voir euh, les morceaux de route. Euh, puis cette palette d'icônes là, elle est subdivisée en différents onglets, là, thématiques. Donc, ça, c'est comme le, le thématique ville. Euh, mais si je, je clique mettons, sur le, le petit tracteur ici, là, je vais en, en, en thématique ferme et ainsi de suite. Donc, encore une fois, euh, il y a, euh, tu sais, c'est en anglais, mais c'est assez intuitif, puis euh, le tout est très bien imagé. Là. En haut, la barre grise que vous voyez, euh, c'est la barre d'outils. Donc ça, ça permet en fait d'organiser les éléments du plan. Je vais donner un exemple. J'ai ma carte préfète euh, sous les yeux. Elle a déjà comme des points là, géographiques d'identifier. Moi, personnellement, ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Je veux les enlever. Je clique sur le point, le point sélectionné. Et dans ma barre d'outils, je vais appuyer sur la petite poubelle pour supprimer mon point. Donc, je peux le faire pour chacun d'entre eux. Je peux me faire contrôle, maintenir la touche contrôle de mon clavier enfoncé, sélectionner les trois, puis flusher ça. Donc, la barre d'outils, elle permet de manipuler les objets euh, qui sont déposés dans la carte. Finalement, à, à gauche complètement, il y a la barre de propriété. Euh, on va y revenir. Donc, je veux illustrer le parcours de mon chandail. Je sais que mon chandail, il est fait en chip. Donc, pour l'illustrer, je me dis, alors je vais mettre une usine. Il me semble qu'une usine, ça illustre très bien euh, de, de, de, de, de, de, la, le processus de fabrication. Donc, j'ai sélectionné l'onglet « Industrie euh, » dans la barre d'objets. Là, j'ai un menu déroulant avec différents types d'usines. J'en choisis une à mon goût. Je, la, je clique dessus. Je maintiens le bouton de la souris enfoncé pour le déplacer. Parce que sinon, si je fais juste cliquer dessus, là, il ne va, euh, va rien se passer. Donc, je maintiens le bouton enfoncé et je la dépose à l'endroit souhaité dans la carte. OK. Euh, bon, maintenant, je vais... Euh, Donc là, j'ai mon usine en Chine qui est juste l'endroit où mon chandail a été produit. Euh, je, bon, mon chandail, il est 100% coton. C'est quelque chose intégré aussi dans euh, le processus de production de mon champ là. Je vais dans l'onglet ferme. Alors, je vais mettre un petit tracteur pour illustrer la production de, de euh, coton. Puis, je vais ajouter un champ également parce que, ben, euh, hein, ça ne pousse pas dans les airs. Alors là, j'ai mon champ déposé. Euh, sous pour... Là, voyez-vous, il y a un problème parce que mon champ est déposé par-dessus le tracteur. Puis, pour ceux qui ont des connaissances avancées en agriculture, au moment le champ va par-dessus, va en-dessous du tracteur. Donc, icogramme permet euh, de, il euh, n'est pas assez intelligent pour faire ce genre de choses-là par lui-même, mais vous avez les outils pour changer l'ordre des objets. Donc, je clique sur mon morceau de champ, mon morceau de terre, et dans la barre d'outils, je peux dire, « Hey, euh, va en-dessous euh, de l'objet le plus proche. » Donc, voilà, j'ai remis ça dans le bon ordre. Je pourrais aussi, en toujours en cliquant sur mon champ, me dire hey, :« Je le veux un peu plus gros. Un seul morceau, ça ne fait pas. » À la place de déposer un à un des morceaux de champ, si je veux le répliquer dans un programme, en cliquant, dans, toujours dans la barre d'outils, euh, je peux sélectionner, euh, cloner en fait, mes euh, le, morceaux de champ euh, pour, mettons, en faire un, quelque chose de plus grand, euh, sans forcément avoir besoin de. Cliquer à chaque fois pour aller chercher ça là, dans, euh, dans la barre d'outils. Donc, tranquillement, mais sûrement, si ça avance bien, bon, je pourrais ajouter euh, à ça là, euh, un, petit, un navire, puis finalement, peut-être quelque chose, un centre d'achat ou quelque chose comme ça pour illustrer en fait où j'ai acheté mon chandail, c'est-à-dire. Euh, au Québec. Donc là, l'élève, grâce à ça, il peut euh, facilement schématiser, il peut, ça peut lui donner une idée. On peut lui demander en fait de rechercher où réellement se trouve son chandail, où ça correspond sur la carte. Il place ses trucs à peu près. Euh, dernier élément à mentionner, par exemple, au niveau des couleurs, euh, si l'élève veut changer la taille ou la couleur d'un objet, c'est là qu'il va utiliser la barre de propriétés. Donc je clique par exemple sur mon usine, le toit est vert, je trouve que ça fait bizarre. Ben, en cliquant en dessus, dans la barre de propriétés, il apparaît les options spécifiques à mon objet. Je peux cliquer sur le vert ici, puis dire « Ah, je pas vraiment ça en vert, je vais le mettre euh, en euh, brun. Bon, » ben, Vous voyez, j'ai changé le toit de mon usine en brun, je la trouve un peu grosse, je peux la réduire à 25%. En ah, seulement c'est un peu plus Puis changer la jouer dans la taille. Comme ça, toujours dans la barre de propriétés. Dernier élément intéressant avec Icogramme, c'est que vous pouvez demander aussi à vos élèves euh, d'ajouter euh, du texte, des étiquettes manuellement dans Donc, Je vais en fait dans la section texte, des, dans la barre d'objets. Je saisis un morceau de texte, je le dépose et dans propriétés, je tape ce que je veux illustrer. Donc, par exemple, centre d'achat. Donc là, j'ai d'autres élèves, l'écrogramme à peu près tout se modifie, donc par exemple je pourrais même changer de la couleur de mon carte en cliquant en, en bas, puis le switcher en jaune, alors là c'est plus visible, etc. Une fois que l'élève est satisfait euh, de sa production, il est important qu'il la sauvegarde, ne serait-ce que pour qu'il vous l'envoie. Euh, pour sauvegarder une carte échogramme, ce n'est pas bien compliqué. Toujours dans la barre d'outils, on se rappelle que c'est la barre qui permet là, de, de, de gérer votre maquette. Euh, L'élève va appuyer en fait sur euh, le dossier avec une flèche. En appuyant dessus, il va avoir des options d'exportation. Il peut l'exporter en format image, ce qui est le cas pour PNG, et JPEG, ou il peut l'exporter en format JSON. Euh, le dernier format, en fait, c'est un format qui lui qui permet de prendre la maquette, et de la télécharger dans un outil programme Par exemple. Euh, si vous voulez corriger la maquette directement dedans pour la changer, vous voulez faire un projet semi-collaboratif, euh, on va passer par un format JSON. Juste mentionner très rapidement, quand même, que programme euh, n'a pas vraiment de, de fonction collaborative comme un Cloud Drive ou, ou un Minecraft où plusieurs élèves vont travailler en même temps. Euh, C'est soit un travail à la chaîne ou soit un travail individuel, malheureusement. Donc, ça fait un peu le tour pour ce qui est là, euh, des, de l'interface des programmes. Si jamais euh, vous êtes intéressé des éléments qui vous ont semblé un peu vite, on a un tutoriel complet là, dans la diapositive. Euh, on vous mettra le lien aussi dans le chat là, pour que vous puissiez y accéder. Mais euh, en jouant avec là, rapidement, c'est quand même assez facile de s'approprier. Donc, du côté des tâches du récit de l'univers social, ben, on a euh, différentes tâches déjà là, à votre disposition. Euh, qui utilise euh, la maquette euh, isométrique, le plan isométrique. Donc, au primaire, eh Steve en a déjà parlé, mais on a une formation, on a un, une tâche, en fait, là, qui euh, demande à l'élève de monter une ville euh, des années 80 et de la comparer à une ville déjà préfète des années 1905. Donc, c'est une occasion, on peut regarder ensemble un peu, là, par exemple, dans Google Doc. donc l'élève à l'aide d'un dossier documentaire, va euh, être appelé, par exemple, à illustrer les changements énergétiques entre 1905 et 1980, euh, les changements au niveau de où vivent des gens en campagne versus la ville, euh, les institutions sociales, etc. Puis, euh, il doit, euh, afin justement, de passer l'exercice, illustrer non seulement le changement à l'écrit, mais aussi à travers les programmes. Puis, je, je suis dans le code G. Euh, mais tu sais, on, on, on, on fournit des, des, des uh, types de choses que des élèves pourraient faire. Donc l'élève peut faire une ville complète et cohérente ou il peut faire des tableaux séparés aussi. Il hein. n'y euh, a pas de restriction à ce niveau-là. Des tableaux qui représentent chaque aspect de société. Euh, au secondaire, on a différents euh, exercices. Euh, un le, sur lequel je veux m'attarder, euh, par exemple, c'est un exercice sur la, le territoire métropole, donc en géographie. Euh, en géographie, l'élève va être appelé, euh, toujours à l'aide des euh, à caractériser qu'est-ce qui fait en sorte qu'un territoire est jugé comme une métropole, qu'est-ce qui différencie une ville d'une métropole. Donc, à l'aide d'un dossier documentaire, encore une fois, il ressort les éléments caractéristiques d'une métropole, puis ensuite de ça, il doit illustrer ces éléments-là dans un plan. Donc ça vient vraiment aider à approfondir la connaissance de l'élève, puis ça ajoute aussi le caractère ludique parce qu'il ne fait pas juste de l'écrit, il peut aller un peu sa créativité tant qu'il est capable de la justifier. Euh, on vous invite aussi à explorer là, la diapo, on a d'autres exercices, que ce soit en monde contemporain, en géographie ou en histoire, euh, que ce soit avec l'icogramme ou avec la constellation de qu'on a un peu loin parlé, mais ce sont des outils quand même tous à d'approche et généralement qui rapportent un, un bon succès là, auprès des élèves. Donc, ça fera un peu le tour là, pour ce qui est de l'utilisation des icogrammes, euh, le mm -hmm. logiciel, puis des exercices là, qui sont associés sur les, dans les ressources du récit. Là, je passerai la parole à Steve là, pour la suite de la présentation. Merci Ménéric. Donc, je vous mets à l'écran justement la tâche que vous avez fait en, avec Ménéric en, en 10 minutes. Là donc qui est, qui est élaboré pour le Monde Contemporain. Puis euh, le résultat là, qui, que ça pourrait donner en termes de production euh, avec Icogramme. On va revenir peut-être sur comment vous trouvez ça dans quelques minutes. On va juste terminer l'atelier en vous disant, euh, dans le fond, que euh, rapidement, on a parlé euh, de la constellation de l'ours. Je n'ai pas vu s'il y avait des gens au primaire. Mais la Constellation de l'Ours, c'est un logiciel sur abonnement là, qui euh, permet justement euh, de créer euh, des plans isométriques. On vous montre un peu là, ce que c'est ici, là. parce que bon, euh, il y a vraiment beaucoup d'objets à l'intérieur. C'est assez simple d'utilisation et ça reprend vraiment ce concept-là avec les différentes sociétés euh, à l'étude au primaire. Et vous allez voir sur le site du Récit, euh, lorsque vous êtes, euh, mettons, dans euh, primaire, par exemple, et euh, vous allez sur la carte, par exemple. Donc, vous pourrez voir euh, bon, euh, des tâches plan isométrique avec constellation de l'ours ou plan isométrique avec icogramme. Donc, on a vraiment fait la distinction euh, de ce point de vue-là. Peut-être en termes de démarche, ce qui est important, que ce soit l'une ou l'autre des, des applications, ou primaire ou secondaire, ben, peut-être. Euh, nous autres, on fon fonctionne toujours sur la démarche de recherche, c'est-à-dire poser une question, s'interroger, par exemple, sur euh, le territoire à euh, observer. À tomber dans une cueillette d'informations et d'organisation de l'information, bon, on vous propose des dossiers documentaires comme tels. Eh bien, l'étape de communiquer de l'information vient avec la, la, la production euh, du plan isométrique, puis euh, c'est euh, un copier-coller, si vous voulez, ou, ou, secondaire, on fait un petit peu ce modèle-là, et euh, par exemple, vous pourriez faire avec icogramme. Il faut savoir qu'avec icogramme il n'y a pas de représentation du passé. Le plus loin qu'on peut retourner, c'est le début du siècle. Fait que, euh, ça c'est important de savoir qu'en histoire, c'est peut-être un peu moins euh, intéressant. Puis ça, c'est la tâche que, euh, 1905, euh, que Médric a présentée, mais avec euh, euh, Constellation de l'Ours. Si vous avez plus de questions, on va, de toute façon, on va rester après 30 minutes. Euh, je vous mets dans le chat, euh, si vous voulez euh, avoir une reconnaissance pour avoir assisté à ce webinaire de 30 minutes, je vous mets dans le chat le lien. Donc, euh, deux étapes. La première étape, c'est euh, vraiment de faire en sorte de cliquer sur euh, le premier lien qui est là, donc dans le chat. Donc, pour vous connecter ou vous créer un compte dans Campus, parce que bon, euh, c'est euh, l'outil qu'on utilise pour, euh, pour ça. Et dans le deuxième, je pense que Médric est en train de le faire. Donc, euh, une fois que vous êtes connecté dans Campus, c'est important de revenir dans Teams, Recliquer sur le lien parce qu'il y a beaucoup de formations dans Campus, vous allez chercher. Donc, euh, je vous invite à, à revenir dans Teams et cliquer sur le deuxième lien juste vous dire que le prochain webinaire portera sur le Google My Carte, donc qui est, euh, le 20 avril prochain et que si vous avez des questions sur l'une ou l'autre des, euh, des applications qui est là ou sur une tâche qui a été présentée, n'hésitez pas à euh, communiquer avec nous, ça va être avec plaisir. Donc je ne sais pas vous remarquer, mais tous les éléments graphiques de ce, de, diapo, de ce diaporama est en isométrie, donc en, en icône isométrique. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions.